Eh bien, la grande école, elle joue absolument son rôle parce qu'elle a deux choix. Première, c'est qu'elle a ciblé des emplois où il y a des recrutements, elle a ciblé des emplois où les entreprises recrutent et que de l'autre elle a pris des publics des personnes qui aujourd'hui ne pensaient pas qu'elles pouvaient répondre à ces emplois et elle leur a dit je vais vous donner les moyens de le faire et cette promesse eh bien, elle fait la démonstration chaque semaine qu'elle la réalise aujourd'hui on a avec 74% de succès cette année la démonstration qu'on peut amener des gens qui sont éloignés de l'emploi, qui sont éloignés de la formation et en quelques mois leur donner toutes les compétences qui permettent d'aller vers ces emplois, euh, ces emplois où il y a l'opportunité de rejoindre une entreprise qui vous paye, qui vous paye bien et qui vous permet de faire une carrière. Et bien, ce pont entre des emplois disponibles et des personnes qui n'ont pas les compétences, la Grande École du Numérique elle a su être présente, aller les chercher, les convaincre, les recruter, les former et les amener jusqu'à leur avenir. Moi j'ai un message à tous les apprenants, je veux vous dire que euh, vous avez fait le bon choix de rejoindre une, grande école, une formation de la grande école du numérique, vous avez fait le bon choix de vous tourner vers les métiers du numérique, c'est des métiers où vous aurez des belles carrières, c'est des métiers où vous changerez le monde autour de vous, et ça c'est pas donné à tout le monde, alors merci à toutes et merci à tous.